Oh, qu'est-ce que vous venez de faire aujourd'hui de bon maïté Eh bien, mon petit mignon fraise, aujourd'hui nous allons faire un gâteau yaourt vegan avec des pommes. Un gâteau yaourt vegan Mais qu'est-ce que c'est que ces fariboules Moi, bah, tu vas voir, écoute, je sais des choses maintenant, je suis sûr que ça va marcher. Salut, monsieur, madame, personne non binaire oh, Bienvenue sur une nouvelle vidéo aujourd'hui, en plus de faire de la cuisine, eh bien, on va parler de réussir de longues parties de jeux de rôle. Et je vais arrêter avec l'accent parce que c'est une catastrophe. Voilà, eh bien, oui, euh, bah, alors, pour commencer, euh, il faut que je te donne, parce que sinon tu vas pas suivre la vidéo, te dire non, mais t'as on va faire une partie de jeu de rôle sur un week-end, bah, c'est pas pour moi. Eh ben je vais te donner euh, 10 bonnes raisons pour dégager des week-ends, pour faire des méga one La septième va t'étonner. Alors, euh, solution numéro 1, tu vas plus au mariage. De toute façon, c'est chiant. Solution numéro 2, bah, tu vas plus aux enterrements. C'est chiant bon, aussi. Euh, solution numéro 3, tu vas plus au GN. De toute façon, ton costume est moche. Solution numéro 4, bon, bah, tu vas plus aux conventions. De toute façon, personne ne s'inscrivait à tes parties. Solution numéro 5, tu ghostes tes amis non-rollistes. Solution numéro 6, bah, si la personne avec qui tu vis euh, n'est pas rolliste, hein, tu la trompes. Comme ça, elle te largue. Et hop, tu te dégages plein de week-end. La solution numéro 7. Tes amis ne sont pas rollistes. Qu'est-ce que tu vas faire Traduction. Moi, ce que je préfère, c'est la pétanque. Eh bien, il y a le sponsor de cette vidéo, le laser Rollistizer finalement je serais prêt à tenter un, actuel, un, un aventure passe de Passfinder. Et voilà c'est incroyable En plus c'est euh, en cas de paiements facile de 99 dollars 99 avec une réduction de 30% si tu tapes le code à outsider 666 attention c'est valable qu'un jour. Euh, bon solution numéro 8 et eh ben si tu tapes dans la grande distribution ben, tu plaques ton boulot et puis voilà hop tu tuutilises tes week-ends. Solution numéro 9, tu vois plus ta famille. Bon, de toute façon, franchement, est-ce que tu ris encore aux blagues de papy Solution numéro 10, c'est tes amis qui ne sont pas dispo. Eh ben, tu enfermes leurs leur proches dans une cave comme ça. D'une, ils sont dispo. Et de deux, tu peux faire du chantage pour qu'ils viennent. Bon, voilà. Euh, maintenant qu'on s'est mis. Euh, voilà, on a réussi à se caler hein, un week-end. Je vais te parler justement de cette idée de faire euh, une partie de jeu de rôle, je dis bien une seule partie, hein, qui dure tout un week-end. Bon, euh, je ne suis pas un expert en la matière, puisque je vais être franc et catch avec toi. Euh, je l'ai jamais fait, et même si tu veux, à une époque, euh, euh, quand j'avais des amis qui me racontaient qu'ils faisaient ça, j'ai regardé avec un air, ils son sont fada, ils sont fada, c'est froid, c'est fariboule. Bon, et euh, mais je commence maintenant, maintenant je commence à comprendre l'intérêt, et euh, bon, tu me vois venir. Euh, si je vais te parler des parties longues, c'est évidemment pour que te donner le vie, pour que tu puisses... Euh, voilà, comparer euh, nos, nos expériences et puis euh, en faire. Mais c'est aussi parce que désormais, eh bien, je le propose. Euh, tu verras en description, il y a un article qui s'appelle « Lou un à munier où donc tu peux euh, avoir un à munier pour le week-end euh, qui va te maîtriser, donc euh, une mini-campagne de jeu de rôle. Euh, voilà, sachant que euh, je m'occupe euh, de prendre la location, de louer de un endroit, louer un gîte, euh, de préparer les recettes, euh, de faire les courses. Euh, tout ça, ben, voilà, c'est bien euh, très très clé en main quoi. Et Après, ça reste super personnalisable On peut discuter de tout, de l'endroit bon, Moi, c'est surtout en Bretagne Mais on peut quand même discuter de faire ailleurs euh, Ailleurs en France quoi. Et voilà, su, tout est discutable euh, Je te renvoie vers l'article euh, Sans plus tarder Maintenant, je vais passer à quelque chose de plus générique bon, Voilà, toujours aussi que maintenant, je comprends l'intérêt Je vais t'expliquer c'est quoi l'intérêt de faire une partie sur un week-end bah déjà, on va prendre le temps de s'immerger dans une ambiance, de dérouler une intrigue ou un défi complexe, de développer des personnages, mais aussi prendre le temps d'être plus zen, en fait. Et bon, alors, bien sûr, euh, tout ce que je viens de te dire, c'est des choses qu'on peut faire en campagne, c'est-à-dire en, en jouant, par exemple, une fois tous les mois. Mais du coup, on oublie beaucoup de choses entre les, entre les séances, il faut se remettre dans le bain et tout. Tandis que tu n'as pas ce problème avec euh, la partie longue. Moi, je trouve qu'en fait, elle propose une palette émotionnelle qui est plus large, et c'est quasiment, en fait, euh, une école de jeu en soi. C'est pour ça que j'ai mis la, la vidéo dans la catégorie euh, des pratiques. Alors, re revenons à mon expérience personnelle. Bon, j'ai déjà fait euh, des parties jusqu'à 4h du mat. Hein. Euh, moi aussi, j'ai eu une jeunesse. Hein. <rire> Mais j'ai jamais fait de partie euh, sur un week-end. Cependant, j'ai quand même fait des GN sur ce format. Et puis, euh, j'ai joué et organisé aussi à pas mal de conventions roulistes qu'elle soit euh, publique ou privée. Donc privé, c'est vraiment le modèle qui s'en rapproche le plus, puisque du coup, voilà, je, je euh, on, on faisait les, euh, comment je, euh, je préparais les recettes, on faisait les courses, et puis on faisait, on faisait la, la popote ensemble. Quoi. Et donc, c'est sur cette expérience-là que je vais me baser euh, pour t'expliquer, euh, pour moi, c'est quoi le, le, le week-end partie de jeu de rôle idéal. Donc, déjà, si tu veux, le lieu, il est super important, quoi. Euh, c'est pour ça que je pense que la location de gîte, c'est la meilleure solution. Euh, après, bon, bah, si l'un ou l'une d'entre vous a une maison, c'est bien aussi. Mais bon, voilà, location de gîte, euh, si on veut, voilà, mettons, on, on se dit on fait ça une fois par an et tout, on peut marquer le coup et puis louer un endroit sympa. Quoi. Euh, du coup, je pense aussi qu'il faut travailler sur, euh, sur la déco. Mettre vraiment une déco dans le sens de la partie, sur la qualité du son, avoir des bonnes enceintes et tout. Euh... Et puis, euh, au niveau qualité de vie, alors je moi, je déconseille, si tu veux, de louer de, de un endroit qui est totalement en zone blanche, parce que c'est un petit peu... Enfin, je ne sais pas, donc je trouve ça bizarre. Euh, par contre, je pense quand même qu'il faut, euh, faut se mettre d'accord ensemble sur une faible utilisation euh, des smartphones, éventuellement, juste limiter euh, cette utilisation aux pauses quoi. Euh. Bon, autant au jeu quand même un moment un petit peu, un petit peu détox quoi. Euh, voilà je me permets d'insister sur, sur la qualité de vie si tu veux quoi euh, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le, le principe de faire la cuisine en commun quitte à d'ailleurs bah faire des continuer les discussions rp pendant qu'on cuisine ouais bah mon perso bon, il pose des gros pieds jaloux c'est tout en épluchant les pommes et puis euh, je pense qu'il faut se prévoir des, des temps off quoi, euh. Allez, pendant une heure, euh, on va se baigner dans la piscine, ou on va faire une promenade, ou on va juste chiller quoi. Euh, parce que de toute façon, c'est un week-end, tu vas faire ça a priori avec, euh, avec des amis, avec des gens qui t'ont envie de passer du temps et peut-être de discuter un tout petit peu autre chose que des jeux de rôle quoi. Donc euh, voilà, je pense que ça va être important si tu veux aussi de faire des. Euh... Faire des débriefs intermédiaires, quoi. Donc euh, voilà, toutes les, euh, toutes les toutes les, les demi-journées, euh, on voit, on, on discute comment la partie évolue, est-ce qu'elle évolue dans le bon sens et tout, comment on corrige le tir euh, s'il y a un problème. Euh, J'ai parlé des pauses, j'en reparle. Pendant le jeu, moi ce que je préconise, c'est euh, une pause de 10 minutes euh, par heure, quoi. Donc euh, 50 minutes de jeu, 10 minutes de pause. Euh, je pense que ça permet de bien maintenir la concentration de tout le monde. Et puis, euh, si tu dis, si tu décrètes pas de pause, les gens vont quand même en faire, mais de façon anarchique. Ce qui fait que, grosso modo, euh, tu auras la moitié du temps, il y aura quelqu'un qui va être absent de la table et du coup, à chaque fois que la personne revient, « Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais aux toilettes, euh, en train de fumer ma cigarette, à garder mes mails ?» Bon. Euh... Donc euh, là, au moins, si on, si, si on se met d'emblée d'accord sur euh, cette pause de 10 minutes, tout le monde prend sa pause en même temps et euh, on est synchronisé, je pense que c'est bien mieux. Euh... Je pense que à la fin en fait, du week-end, il faut que tu prévois un temps hors-jeu pour faire un sas de sortie, au moins allez, une, heure à, une heure à chiller, quoi, pour, pour redescendre et tout, euh, gérer éventuellement son blues post-partie, hein, parce que je pense que tu vas avoir l'équivalent de ce qu'on appelle le GN Blues, hein, clairement, après une partie d'un week-end. Euh, au début du truc, au début, de, euh, au début de, euh, du week-end, fais-toi aider pour installer, même si c'est toi la personne, à dire, qui organise le week-end, euh, il ne faut, euh, faut pas que tu fasses tout seul parce que tu vas te cramer, et puis c'est quand même plus sympa, ce se fait en plusieurs. Le mieux pour que euh, l'organisation le, le, collective fonctionne le, le bien, c'est d'avoir euh, des to-do list, euh, voilà, to list collectifs que tu vas afficher. Et quand les gens ils font un truc, après, ils vont, ils vont cocher que c'est fait. Quoi. Euh, comme ça, tout le monde voit bien où on en est, de quelle aide il y a besoin. Euh, ça évite beaucoup de, de stress, de, de charge mentale. Euh, voilà Au niveau du nombre de personnes, moi je te conseille d'inviter assez de personnes. C'est-à-dire euh, euh, MJ plus 5-6 personnes. Ça, c'est pour gérer les désistements. Comme ça, tu as deux personnes qui, euh, qui annulent le dernier moment. Bah, tu es quand même assez pour jouer. Et puis, si vous êtes quand même euh, MJ plus 6 personnes, tu vas dire c'est beaucoup. Ouais, mais on a tout un week-end, donc il y aura quand même assez de spotlight pour tout le monde, quand même avec 6 PJ, je pense que ça a fait même. Donc, un week-end de jeu, c'est euh, long et court à la fois. J'ai fait un petit calcul euh, où on se donnait quand même de, des nuits de 8 heures, enfin 7-8 heures, pour de bonnes nuits, quoi. Euh, bah on arrive seulement, en, voilà, en enlevant un petit peu tous les temps off, on fait la cuisine, tout ça, on arrive seulement à 16 heures de, 16 heures de jeu, 16 heures de fiction, quoi. Euh, donc, c'est pas tant que ça, quoi. Euh, donc, euh, si tu veux faire jouer une campagne du commerce, bah, tu vas sans doute devoir la dégraisser, ou alors tu vas devoir trouver une campagne qui est modulable. Euh, par exemple, ma campagne niveau qui s'appelle L'Orbel Sauvage, elle fait euh, 30 scénarios, mais tu peux choisir, peux choisir que tu vas le jouer. Clairement, tu peux... Euh, la jouer de façon très satisfaisante en cinq scénar alors c'est pas parce que tu as le temps que tu dois euh, délayer quoi donc euh, garde de euh... toute façon tu verras plus tard là, la vidéo sur les parties courtes il y a certaines bonnes pratiques euh, qui permettent de, de jouer de, de, de, de, de, de, avec du rythme et tout ah, voilà qu'il qu faut faire quoi après euh, euh, tu peux passer du temps sur des choses quoi mais euh, je ne sais pas, moi, par exemple, tu peux faire une heure de, de scène de pure intimité, contemplation. Est-ce qu'il faut faire une heure de, rajouter une heure de création de personnages ou, euh, ou rajouter une heure de, de on fait des courses, création d'équipement Fais-le que si tu as vraiment la sensation que ça va te plaire à la table de passer du temps là-dessus. Peut-être qu'il vaut mieux juste faire plus d'aventures, plus de péripéties plutôt que de faire plus de temps en creux, creux. Voilà, euh, pense à la table ouverte. Mais en prenant l'exemple de tout à 6 personnes, et ben, à la limite, on peut autoriser que tout le monde ne soit pas tout le temps en train de jouer. quoi, Et que ça se trouve, tu vas avoir en rotation toujours seulement 4 personnes. Et euh, bah, juste parce que les persos des autres sont allés faire quelque chose et tout, euh, voilà, la table ouverte, c'est une bonne solution pour voilà, que maintenir aussi un droit de retrait. quoi. Si quelqu'un a un coup de mot, la personne ne soit pas obligée de jouer. Quoi. Euh, voilà. Peut-être tu peux tenter le MJ Tour non sur, sur voilà, toutes les demi-journées, on change de MJ, ça peut être drôle, quoi. ça va changer un petit peu la palette émotionnelle de la partie. Euh, J'ai parlé de campagne écrite, tu peux aussi prévoir un jeu en, une campagne en impro, donc essaie de prévoir un jeu dont tu as l'impression que le potentiel d'improvisation est illimité. Euh, dans les cas des jeux que je propose, euh, bah, Biomasse est tout à fait conçu pour ça, de même que, que marche-branche, qui est, qui est un jeu de campagne impro, quoi. Et puis, ben, parmi les choses très très importantes, euh, ben, sur, sur une, une partie week-end, il faut que tu penses euh, à boucler euh, les arcs narratifs des personnages. À pour le coup, on a vraiment le temps de, de conclure les histoires de tout le monde. Euh, je te renvoie de toute façon à des vidéos comme, euh, par exemple, euh, Joue les, les épilogues euh, des personnages, là, qui n'est pas encore tourné. Un hein, jour, elle sera tournée. Voilà. Euh, eh bien, euh, sinon, je, je tenais à te dire un truc euh, important. C'est que là, au niveau au financement Patreon de la chaîne, ça avance bien. C'est-à-dire que je suis quasiment arrivé à l'objectif de 200 euros par mois si je mutualise les dons privés que j'ai, le Tipeee qui va être converti dans le Patreon et le Patreon. J'arrive presque, je dis bien presque, à 200 euros par mois. Donc pour le moment, on finance trois vidéos par semaine. Euh, si tu veux qu'il y ait une vidéo par semaine, enfin là, donc ça fait quatre ou cinq vidéos par mois, il faut encore quelques petits abonnements de plus. Euh, donc euh, si tu réfléchissais encore euh, voilà bon, franchement on a presque bouclé à partir de mars de toute façon ils ne sortiront que les vidéos qui ont été financées par les abonnements donc euh, voilà s'il te plaît euh, pense à moi et puis sinon euh, si tu n'as pas le voilà, si as pas le, les bonnets, et eh fais juste vivre la chaîne par des commentaires quoi ça peut, ça, ça, va, ça va forcément aider et puis euh, de toute façon c'est important qu'on discute de tous ces sujets bah, là, là dessus je te fais euh, des bisous papillons et je te dis à la prochaine Ok, mon truc ne marche pas, je fais à la main.